volet. Alors, le premier volet, je voulais parler de ce que Dieu a fait pour nous, en tant qu'homme, la restauration que nous connaissons au travers de l'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. aux origines, à la Genèse, nous voyons comment l'homme est tombé dans le jardin, parce qu'il avait désobéi à ce que Dieu ton lit dans les livres.